Avant le championnat, que faut-il préparer Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'aide les sportifs à être confiants et sereins le jour des compétitions en éliminant la peur d'échouer. Et Aujourd'hui, on va voir comment bien se préparer avant un championnat. Mais avant cela, déjà, tu peux t'abonner sur la cloche juste en dessous pour être sûr d'avoir toutes les vidéos. Donc maintenant, comment bien se préparer avant un championnat sportif Parfois, on a le championnat qui arrive, c'est la panique, on s'entraîne un peu tout le temps, on dit tout le temps « Allez, il faut que je m'entraîne !» Et du coup, on a l'impression qu'on doit s'obliger à s'entraîner. Parfois, on prend même plus trop de plaisir à s'entraîner. Et le sport devient même une corvée et on fait les choses et on ne sait plus pourquoi on s'entraîne. Alors maintenant, comment bien préparer un championnat Je vais te donner l'exemple que j'ai avec un sportif que j'ai suivi récemment, qui est vraiment à haut niveau, au niveau olympique. Et c'est important, en fait, ce qu'on a revu avec lui, c'est sa planification. C'est-à-dire de prendre un cahier. Moi, tous les sportifs que j'accompagne, même les entrepreneurs, je leur demande d'avoir un journal de bord, un cahier de bord. Et dans ce cahier, eh ben déjà, il y a toute la planification qui est faite. Et regardez, c'est tout ça. Ensuite, tous les inconvénients de cette première planification qui a été faite. Et lorsqu'on a fait ça avec ce sportif, eh ben, il a vu que sur les six mois, il s'était mis que deux jours de repos. Donc, sur six mois, il a fait Ah ouais, là en effet, euh, parce qu'il a l'impression que des fois, allez, il faut que je m'entraîne. Il ne voyait pas vraiment de sens à s'entraîner, puisque avec le confinement, bah, les, les compétitions avaient, avaient été repoussées. Donc, en faisant ça, il avait fait sa préparation, sa préparation classique comme s'il y avait une échéance qui était plus courte. Et, et donc, c'est vraiment important. Et à ce moment, en fait, on est arrivé sur Ok, est-ce que tu préfères être un sportif qui est au top techniquement, techniquement et physiquement et tactiquement mais qui, mentalement, bah, t'es rincé. Ou alors, tu préfères être au top mentalement, même si physiquement, tactiquement, techniquement, bah, t'es à 90%. Il me dit, « Ah, mais attends, mais c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, il y a quelques années, on avait eu du repos, peut-être euh, pendant deux mois, j'avais, pas du tout fait de sport quand j'étais plus jeune. Et derrière, quand j'avais repris, bah, j'avais eu des meilleurs perfs euh, que quand je m'entraîne tout le temps. » Donc là, il a validé déjà que pour le championnat, bah, il n'a pas besoin de tout le temps s'entraîner. Donc, quand tu vas bien te préparer, c'est déjà... N'en fais pas trop. Essaye de faire juste le ce qui est juste pour toi pour que tu sois bien et dans ton corps au top et surtout surtout surtout bien dans ta tête parce que il y a les choses visibles qui est ton corps qui est tes actions ce que tu vas faire mais il y a surtout l'invisible qui tu es la somme de tes pensées de tes émotions qui commande le corps c'est à dire que c'est le cerveau qui commande les pieds et pas les pieds qui commandent le cerveau donc Parfois, des fois, tu vas être un peu dans le jus à une compétition, mais si tu es frais mentalement, tu pourras faire le, euh, le kilomètre supplémentaire pour pouvoir performer euh, et vraiment battre ton record. Alors qu'en revanche, si tu es au top physiquement, mais mentalement, tu es rincé, tu n'auras pas cette volonté de passer au-dessus. Donc, pour te, bien te préparer avant un championnat, vois vraiment, OK, tout le championnat, toutes les grosses échéances qui sont prévues, planifie par rapport à ça et vois ensuite tous les inconvénients de cette planification. Et en faisant ça, tu auras une map normale, donc le bénéfice de suivre ta planification et le prix à payer de cette planification qui te permettra ensuite de faire un choix en toute lucidité et de pouvoir adapter par rapport à qui tu es toi et pas de tomber dans le dogme de ce que vont te dire les personnes autour de toi ou le sport autour de toi. Et Peut-être que tu fais partie des sportifs qui ont moins besoin d'entraînement physique que d'autres, mais plus de la récupération et faire d'autres activités parce que tu as acquis un très bon niveau et d'autres où tu vas devoir plus t'entraîner, mais ça, c'est propre à chacun, les personne peut te dire tout ça. Mais en prenant ton cahier, en écrivant ta planification et en voyant tous les inconvénients, tu pourras voir si ça te convient bien à toi-même. De toute façon, tu verras si ça ne te convient pas, tu te diras des mots comme « il faut »,« je dois » et tu chercheras de la motivation pour t'entraîner, ce qui veut dire que tu t'éloignes de ta motivation et donc c'est juste plus toi-même et ça ne tiendra pas dans le temps. Donc, si tu te cherches des excuses pour te motiver, eh c'est que tu n'es pas au bon endroit nous tu peux regarder d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la comment se motiver là-dessus et nous on montre que la motivation c'est motif et mot donc c'est un motif pour se mettre en mouvement et si tu es réellement inspiré par ton sport tu peux te mettre en repos et la motivation entre guillemets l'inspiration reviendra directement mais quand tu naturellement inspiré par ton sport, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de motivation uniquement lorsque tu t'éloignes de ton système de valeur. Si cette vidéo t'a plu, bah, sens toi libre de la partager pour aider d'autres sportifs, d'autres performeurs autour de toi à être de plus en plus épanouis dans leur sport et dans le bien-être. sens toi libre de hein, t'abonner, de liker et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite, pense à prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe, c'est offert. T'as 45 minutes où on va voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour aller là et si tu fais partie des sportifs ou des entrepreneurs que l'on accompagne pour avoir des résultats très rapidement. Allez, Je te dis à très bientôt et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao